De multiples applications de rencontres naissent au jour le jour, mais une seule fait la différence, YAMO Africa. Yamo Africa, votre application de rencontre sans africaine est fiable. Sur YAMO Africa, trouvez l'amour dont vous avez tant rêvé. Michel a pas on à passer les messieurs Mais Lily, pourquoi tu ne commences pas avec la mèche devant C'est pour essayer de fragiliser les cheveux de devant. C'est ça, ça c'est quand les cheveux de devant sont fragiles. Et quand ah. on commence avec la mèche, ça se casse vite. Ça, tu vois souvent les femmes avec les... La mèche. Oui. Mm -hmm. Donc, c'est en quelque pour sorte pour protéger ça devant les cheveux. Maintenant, quand tu posais les questions, là. Tu ne veux rien laisser passer. Et tu as le feu le feu aux fesses. Mmh. Nili, je sais que mon gars m'a promis que après ma formation là, il va m'ouvrir mon propre truc. Il n'aimerait pas que je travaille pour des gens comme tu le fais là. Ouvrir comme ça, là, seulement comme ça. Eh oui, je serai à mon propre compte personnel. Merde. Dis-moi un peu. Il t'a promis, il te paye la formation et il t'ouvre le salon. Pourquoi, pourquoi pas? Waouh! Je suis surprise, en même temps, je commence à t'en Tu peux me donner le secret, s'il te plaît, parce que les gars comme ça, on n'en trouve plus. Donc, quand tu vois, ils protège mon gars comme ça, ils ne veulent pas prononce son nom deux fois, tu penses que c'est pourquoi? Ah. Et tu regardes fort, même toi même les se sont sur dessus. Ah. Bon, laisse tomber. Dis-moi, tu as fait combien Oh, hé, hey, n'est-ce hey. juste avoir le bon secret Le bon secret que tu vas me délivrer oui. Hein hum? Tu peux compter sur toi Ah, ah Michel parle de... Oh. Oh. Toi aussi devant la cuillère, toi aussi. Quand tu me demandes le secret devant la cuillère, est ce que ça se fait Oh, hé, hey, Michel J'espère que ton gars ne va pas faire comme le monde. a un là qui m'avait promis le salon. Ma chérie, forme-toi dès que tu finis là, je vais te voir le salon jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu le salon à une série. J'ai comme l'impression que ton bain est sûr. Ma chérie, tu n'avais pas seulement le bon secret. Merci madame. Copine. copine copine mais c'est comment tu m'as l'air très pensée je suis sûre que tout va bien je ne sais pas pourquoi je me rends belle comment ça tu ne sais pas pourquoi je te rends belle toutes les femmes devraient se rendre belles pour leur mari ou leur gars. Tu parles de gars Où je suis là, j'ai l'impression, je sais pas, je sais pas ce qui se passe dans ma vie. J'ai l'impression d'être posséder Je me suis posé toutes les questions mais rien. Je sais pas ce qui se passe avec moi. Possédée tu dis, mais là ça devient sérieux. Les hommes, oui. est-ce que tu te rends compte Tu te rends compte que je passe chez un homme je rentre me donne enfants francs. Hein? la bouteille. Je pars chez l'autre. Quand je rentre, il me met sur la moto. Il paye carrément le bénéficiaire et il prend le remboursement. Ça devient sérieux là. Donc il ne veut même pas que tu touches le sèvre avec ta paume de main. Bon. Je me suis déjà posé la question. des fois, je doute de moi. Je demande est-ce que je suis pas une femme Qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi les hommes me traitent ainsi Pourquoi est-ce qu'ils Je ne suis pas belle. Pourquoi se comportent comme ça avec moi Des fois, je doute de moi, je doute de moi. Non, c'est vous qui acceptez ça. Pff. Franchement. Et en plus, même, comme tu me vois là, comme je me forme là, comme ça, là, mon petit ami, entre parenthèses, mon fiancé, si je peux dire ça et c'est lui qui paye ma formation. Et il compte même ouvrir ma part d'institut dès que je finis avec la formation. Mmh. Et oui. Mmh. Tu es une fille chanceuse alors De mon côté, c'est le contraire. On va m'utiliser. M'utiliser. Pourquoi on me donne 5000 francs Tu oh. dis bien 5000 francs C'est que le genre d'amour que j'ai fait avec la nuit. Vraiment, je ne sais pas. Ah, ce qui m'a tourné de tous les côtés. Me balancer à gauche, à droite. Tu es avec quelqu'un aujourd'hui. Le lendemain, j'arrive chez l'autre, tu dis qu'il a déménagé. Je passe chez l'autre. J'arrive chez lui. Mais dis Il me dit qu'il a pris la ça fait deux jours. Tu te rends compte? Que tu sois avec tu penses que tu es dans la relation avec lui, tu penses que vous avez les mêmes projets, mais avec te rencontre compte que c'est le contraire. Est-ce que tu vois ce que je vis? <rire> tu n'es pas sûr que tu as un problème spirituel vraiment là qu'il fallait te laver. Là, la, je copie. Je me pose la question. Mais quelque part, hein, moi je me dis que c'est vous les femmes qui acceptez les choses comme ça, franchement. Moi, je ne peux même pas accepter ça. Ah! Que non! Tu rises comme tu dis là. C'est même pour me raconter, me mettre seulement sur la moto. Au revoir, pas payé. Après avoir concassé mon cœur, mm -hmm. c'est même mêmes de lait pour tout ça le lendemain. Je te pour dire que non, tu as ton travail il n'y a pas. Non, non, non, non. En tout cas, c'est vous qui me le Il faut avoir le secret, ma copine. Les hommes-là, il faut les traiter. Si tu ne traites pas un homme, tu vas lire le sur le calendrier, ma copine. Il faut traiter les hommes. Moi, je ne pas avec les En tout cas, voilà la preuve. Il a versé combien de lits de combien de centaines de nuit. Tu ne ris même pas avec lui. Ah, C'est ça qui est ma vie. C'est ça que je vis tous les jours. Comme tu vois là. Je vais pas être perdu comment. Quand je m'assois, je réfléchis. Partout je suis assise, je réfléchis. Je me pose des questions. Je n'ai aucune réponse. Ma vie est bizarre. L'homme que tu vois là. Les hommes. Les hommes. Je veux bien comprendre. Tu me fais attendre plus de deux heures de temps dans un jardin public. Tu aurais dû me faire un SMS pour me dire de partir. Ou de me laisser pour arrêter et mettre ma vie en danger. Je comprends, Je comprends que tu es fâché chérie. Je te demande de m'excuser, ok? Je veux bien te croire mais qu'est-ce qui t'a retenu? Ne me dis pas que c'est ta mère. Pourtant, dit que devait aller une veillée. En fait, chérie, avec quelques amis, nous avons lancé un groupe baptisé 10 000 abonnés sur TikTok en moins d'une semaine. Dans ce groupe, nous nous devons d'encourager les membres en participant aux séances vidéo histoire d'attirer davantage d'abonnés sur nos pages. Je peux te dire que, en une semaine que le groupe a été mis sur pied, les résultats sont encourageants. Je peux te télécharger TikTok et en parler à mes copines. Si elles sont d'accord, je te mets dans le groupe. Vu que nous ne sommes que des femmes, qu'est-ce que tu en dis Par rapport à quoi Nous parlons de quoi là Sonita, pourquoi ne trouves-tu pas quelque chose d'utile à faire avec ta vie Et arrête de m'agacer avec des histoires qui ne t'amèneront nulle part. En passant, tu me pousses à donner raison à ta mère. Une, fois. une femme qui vivait en abonné avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui, la nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, je les jamais c'est la de son mari. Puisque sa belle famille euh, ne lui donne pas le lait, les menaces passent si, par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Si Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment mes frères de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Je suis dans la vie. Chose promise, chose faite. Directement.